amour, je t'aime aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain Oh mon bébé d'amour, oh mon amour de rêve, oh ma femme de rêve Moi je t'aime pour la vie Oh mon bébé d'amour, oh mon amour de rêve, oh ma femme de rêve moi je t'aime pour toujours, bébé ce jour c'est pour toi et moi, bébé d'aujourd'hui c'est notre jour, je te mets cette bague Maman te la success. mon amour. Bébé ce jour c'est pour toi et moi, ce, ce jour c'est notre jour, je te mets cette bague pour te prouver mon amour. Chanel Claire de merce les jaloux Pour que tu me tournes dos? Tu me il vaut saboter, mais tu n'as jamais cessé de m'aimer. Malgré les combats, tu restes fidèle à moi. Tu ne m'as jamais trahi, malgré les années. Yonichan Jumi, sa Cameroun. Moi, je t'aime, moi, je t'aime. Linda Cécile Diamant, ma personne. Je t'adore, je t'adore. Une femme comme toi, bébé, oh, est difficile à trouver. Délo à Béatrice Voin François Lomogoum de Foukoué Femme de karatène Moi je t'aime, moi je t'aime Rivelline la Gabonaise Madame Sandrine Pesomo Trouver une femme, femme comme toi Es oh, es une grâce de l'éternel Chalotte oh, et Boutchocote Et pour la ou, vie Y'a ben pas ça Je oh, ai les amours. Amour, oh mon amour de rêve. Sandrine là, ma est là. Moi, moi je t'aime pour toujours. Devant les témoins je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui pour la vie. Devant le monde je t'ai dit oui. Je t'ai dit, oui, dit oui pour toujours. Devant nos parents je t'ai dit oui. Je J'ai dit oui pour la vie, je vais amis où j'ai dit oui ou Je J'ai dit oui pour toujours Sandrine en Sandrine de moi, la vie est de moi, Sandrine, vie en Sandrine. de ami la vie en la vie pro. la vie est de moi, Ma de la vie Bon amour, Madame Caroline bon Dié, ma soeur à moi Je ferai de toi la femme la plus heureuse Je ferai de toi la femme la plus couronne On peut venir, on peut venir pour la vie mes Queen de Manchester Femme de caractère moi je t'aime, moi je t'aime Femme fidèle, je t'adore je t'adore Une femme comme toi, bébé, est difficile à trouver. Ma vie voit, ma belle je ma ma ma ma ma <ojil coloured> ma ma Papa et président Trouver femme comme toi, tu de la Gabonia's entreprise. Plus Yann way, y'a tout du gabon, Johnny Kangan, Stéphane Jumi, le diablo.